Là, nous allons assister à des lectures de témoignages euh, de la route orientale. Alors juste une précision s'il vous plaît, euh, ces témoignages ont été recueillis entre le, avec les débuts d'intensification des bombardements jusqu'à à peu près euh, le, le début de l'exode. Nous avons traduit euh, une trentaine de témoignages qui sont sur le site de l'association Siri MDL, que vous pouvez retrouver en intégralité. Euh, on aurait pu en choisir beaucoup d'autres, il y en avait beaucoup à traduire, mais c'était la seule voie euh, possible de retracer un tout petit peu, donner la voix aux gens qui étaient à l'intérieur. Donc ce soir... Euh, nous avons le plaisir d'avoir Aurélie Ruby, les en scène et comédienne, et Clémence J'ai oublié tantôt. La laboureux. l'aboureux, je pense. Laboureux. <rire> voilà, qui vont nous lire euh, des, euh, une sélection de ces témoignages pour vous mettre un tout petit peu dans, au cœur de, de la <applaudissements> Depuis une fenêtre minuscule, tout en haut de notre cellule collective, au sous-sol, je regarde le monde. Le ciel est loin et difficile à distinguer, bloqué par tout type d'avion, Meg, Tsukhoi, aviation d'exploration. Notre météo est pleine de barils, mais aussi de nouvelles roquettes, dont le son nous est encore inconnu, accompagné d'averses d'éclats. La destruction qui s'ensuit est massive. À travers cette fenêtre, on est convaincu qu'il y aura une lumière au bout de ce long tunnel, qu'après la pluie, il y aura le beau temps. On rigole de choses qui, normalement, ne sont pas drôles. On se rappelle de vieux souvenirs. On rit. On crie. On a peur. Et on retourne regarder par la fenêtre. On respire par cette fenêtre. Mais la nuisance, la poussière, les éclats nous atteignent par la même voie. Le temps passe. Et mes yeux restent collés à cette fenêtre. Cette fenêtre. Beaucoup d'enfants autour de moi la fixent aussi. Un enfant de 4 ans répète sans arrêt la même prière Seigneur, protège-nous de leur nuisance. Il se bouffe les oreilles chaque fois qu'on entend des bombardements. Hélas, les bombardements n'arrêtent pas. Et ses petits doigts n'ont pas de répit. Je l'ai vu s'endormir par épuisement. Il s'est couché, tout en protégeant ses oreilles, avec ses mains. Et peu à peu, ses mains se sont relâchées. Et puis soudain, il a sursauté, horrifié par le bruit d'un baril largué. Il y a aussi une autre fillette. Elle changeait sa place chaque fois qu'elle entendait des bruits assourdissants tout en battant ses bras comme des ailes. Je ne comprends pas pourquoi elle faisait ça. Elle non plus, j'imagine. Peut-être euh, elle se sentait en sécurité en faisant ça avec ses bras. Qui sait Maya ne cesse de répéter la même question. « Maman, tu m'aimes » Serait-ce sa façon de comprendre ce qui lui arrive Les attaques du régime seraient pour elle l'absence d'amour et elle, elle veut s'assurer de mon amour, du mien. Kossai vieillit prématurément. Il a peur, mais il refuse de l'exprimer. Maintenant, je suis liée à cette fenêtre. Auparavant, ce n'était qu'une simple fenêtre discrète au bord d'un trottoir. Tant de gens sont passés à côté sans la remarquer. Je crains qu'il soit de même pour nous. Que tant de gens passent à côté de nous sans nous prêter attention. Nivin Khattari, 22 février 2018 Dans notre abri, au sous-sol, on trouve toutes sortes de gens. Vu de l'extérieur, on a tous l'air pareil, mais à y regarder de plus près, nous sommes différents. Et même pour certains, à l'opposé les uns des autres. Parmi nous, il y a un jeune homme tout le temps énervé qui passe ses journées à lancer des injures. Nous connaissons tous son nom, on a bien mémorisé sa voix. Il injurie sa femme et ses gosses, parfois il s'insulte lui-même. Mais lorsque les bombes commencent à tomber, il est le premier à tenter de consoler, de rassurer tout le monde. Le premier à s'assurer que les gens sont tous sains et saufs. Sa femme est tout le temps sur les nerfs, elle ne sait même plus à qui s'en prendre. Il lui arrive de s'invectiver elle-même. Dès que les frappes reprennent, elle se met à pleurer tout haut et perd tout sang-froid. Elle crie alors, « Mon Dieu, faites que personne ne soit tué. » Il y a trois familles que je supposais calmes. On ne les entendait pas trop et leurs enfants n'avaient pas l'air d'avoir des problèmes particuliers. Mais j'ai découvert qu'ils vivent dans des conditions terribles et que s'ils ne se plaignent jamais et ne disent rien, c'est parce qu'ils n'ont plus les mots pour le dire, plus l'énergie. Car il arrive souvent plusieurs jours sans rien avoir à se mettre sous la dent. Il y a un son qui vient du fond de la cave, une sorte de ronflement, ou plutôt une respiration difficile. J'ai entendu un des voisins dire à la femme, « Dites à votre mari de changer de position, peut-être parviendra-t-il ainsi à trouver le repos. » Ensuite, j'ai réalisé qu'il était impossible que cet homme passe ses journées et ses nuits à dormir, et a enflé constamment. Alors j'ai questionné mon mari qui m'a dit que cet homme avait un problème à la gorge qu'il avait récemment subi une biopsie. Je vous laisse deviner son état. Il y a aussi une femme âgée qui ne retire jamais le foulard qui la recouvre du cou jusqu'au nez. Elle a des problèmes pulmonaires. Elle n'a pas choisi de venir dans cette cave en terre humide, battue et moisie avec ses brasieros, un pour chaque famille, dans lequel on brûle tout ce qu'on peut. Boire, plastique, laine, vêtements. J'en ai allumé un l'autre jour pour cuisiner. J'ai dû me résoudre à brûler mes vieux cahiers de cours et mes lettres. Des cahiers que je conservais depuis l'époque où j'étudiais à la fac. Il y a 18 ans. Jusqu'à présent, j'étais convaincue que ceux qui ne conservaient pas de souvenirs de leur passé, ne pouvait pas avoir d'avenir. Mais dans cette cave, je me suis résolue à tout brûler. À qui À qui aurais-je laissé ces souvenirs Et qui ira les consulter Dans notre abri, surtout avec les nuits agitées que nous endurons, comme d'habitude, il est difficile de trouver le sommeil. Alors on réfléchit et on analyse. On pense à ce qui nous entoure concrètement, mais aussi à des choses plus abstraites. Cette nuit, dans le noir, j'ai songé, nous, les Syriens, pour ceux qui nous regardent, avons-nous l'air tous très différents ou paraît-on plutôt semblable Je pense qu'au fond de nous, quelque chose nous rassemble, un peu comme cette... Un peu comme cette cave. On est tous différents, mais ce quelque chose nous unit malgré nos divergences. C'est cette chose qui pousse ma voisine à m'offrir une petite assiette de nourriture. Cette assiette ne me suffit guère et elle n'est pas non plus en trop pour elle. Mais elle ne peut pas s'en empêcher. C'est cette chose que l'on ressent dans ces voix oppressées qui après les bombardements interrogent. Tout le monde va bien comme ce petit garçon de 6 ans, assis au pied de l'escalier, jouant avec de la terre et qui, chaque fois qu'une vieille dame se lève, il la court vers elle et il lui tend la main pour lui éviter de faire un faux pas et de tomber dans le trou qu'il a creusé dans le sol pour s'amuser. Oui. oui, nous sommes tous différents et disparates. Mais ce qui nous rassemble, c'est ce quelque chose d'indéfinissable que je ressens. Ce quelque chose continue d'exister et de nous rassembler. Et c'est sur ce petit quelque chose que nous devrons miser pour reconstruire la Syrie de demain. Nivin Hotari, 14 mars 2018 Ça sent le chlore Cette petite phrase, prononcée par une femme, a été suffisante pour déclencher une peur panique dans le sous-sol où on était tous abrités. Dès cet instant, une seule idée m'a obsédée. Les enfants sont plus sensibles que les adultes à ce gaz. On avait prévu la possibilité des frappes chimiques du régime. Alors on avait préparé quelques chiffons pour les mouiller avec de l'eau et du savon. On nous avait dit que mettre devant la bouche des chiffons trempés dans l'eau savonneuse réduirait les symptômes. Mon nourrisson a commencé à tousser et à avoir du mal à respirer. Le plus grand se plaignait de ses yeux qui piquaient. C'était d'ailleurs le cas de tous les enfants dans l'abri. J'ai cru devenir folle quand mon fils m'a dit « Maman, j'étouffe ». Mon petit suffoquait devant moi et je pouvais pas le transporter à l'hôpital. Comment ces petits poumons allaient-ils supporter l'odeur toxique du chlore Moi qui ai toujours voulu et voudrais plus que jamais toujours le préserver de la moindre brise de vent, j'étais incapable de le protéger de cette odeur acide qui s'infiltrait dans ses petites narines et celle de tous ceux qui étaient présents. J'aurais aimé avoir plus que deux bras, pour pouvoir aider ceux qui nous entouraient et alléger la ténacité des symptômes qui avaient commencé à apparaître. Tout le monde toussait. Plus de 200 personnes ont risqué la mort et aucun d'eux ne pouvait sortir de cet abri. On a vécu quelques minutes semblables à l'agonie. Des minutes interminables. Des minutes dont on ne peut imaginer la durée et la dureté que si on les a vraiment vécues. Puis on s'est résigné à notre sort. Dieu a voulu qu'on s'en sorte vivant pour que je puisse écrire de nouveau et vous écrire. Donc, merci Dieu d'être avec nous. Ward Mardini, 9 mars 2018. Dans ma ville, la mort nous rend visite tous les jours avec force détail. Elle prend la forme d'un baril explosif, d'un obus, d'un missile ou même du chlore. La mort déploie ses ailes, choisit ceux qu'elle souhaite emporter avec elle et laisse les autres. Mais nous vivons cette mort dans ses moindres détails, chaque jour et chaque instant. Tout commence par un bruit assourdissant, celui d'un raid que nous savons et sentons toutes proches. Ensuite, tout se colore en rouge lorsque le missile explose. Durant ces moments, les yeux demeurent ouverts, grand ouverts, car alors on est incapable de les fermer pour se préserver ne serait-ce qu'un peu. Quelques secondes, comme pour enregistrer la scène de la mort. Après l'explosion, tout en son et lumière, la couleur blanche se répand partout. Le pouce accélère et la poussière remplit le lieu. À ce moment-là, nous ignorons tout de ce qui va nous retomber dessus. Des cailloux, de la terre, du verre, des gravats. La respiration durant ces moments devient extrêmement pénible. Dès que le bruit de l'explosion cesse, commence le bruit des objets qui se fracassent, les pleurs des enfants. Dans le noir, au milieu de la poussière, surgissent les appels de ceux qui s'inquiètent pour leurs proches qu'ils ne distinguent pas. Toute la scène ne dure qu'une dizaine de secondes. Dix secondes, plus longues qu'une vie entière. Lorsque nous retrouvons nos esprits et parvenons à nous assurer qu'aucun de nous n'est mort ou blessé, nous avons l'impression d'avoir gagné une seconde vie. la mort a choisi d'emporter d'autres que nous cette fois-ci, qu'elle a laissé notre tour à plus tard, à un moment dont seule elle a le secret. Aujourd'hui c'est notre quinzième jour dans l'abri, dans une situation chaotique. Nivin Hotali, le 5 mars 2018. écrit des entrailles de la mort. Voilà 20 ans que mon scalpel et moi sommes les meilleurs amis du monde. Il dansait entre mes doigts et moi je faisais mon travail avec un calme olympien. À la fin de chaque journée, je soufflais au creux de son oreille. C'est bien, tu as bien œuvré. Bon travail. Grâce à Dieu, nous avons sauvé beaucoup de vies. Mais les choses ont changé et mon scalpel n'est plus lui-même ce qu'il était. Mes doigts non plus la force de le porter. On dirait qu'une partie de mon âme s'est enracinée entre les plis de son tranchant, au point qu'il ne supporte plus la taille des blessures qu'il voit. Des enfants sans membres, sans yeux, sans visage, des femmes avec leurs familles couvertes par des draps pleins de terre. La terre de leur pays recouverte du sang de ses propres enfants. L'odeur de la poudre et sa couleur noire de suie voilent les visages amaigris et épuisés. Les cris des enfants, les lamentations des femmes, la colère réprimée des hommes, l'impuissance des médecins ont réussi à atteindre mon scalpel meurtri et paralysé par tout ce qu'il a vu. Mais tous ces hurlements ne sont pas parvenus jusqu'aux cœurs endormis de ce monde. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on nous a amenés à ausculter des corps amaigris qui n'ont rien mangé depuis des jours. Des personnes ensevelies sous des décombres causés par des barils explosifs qui ne font pas de distinction entre une pierre et un être humain. Aujourd'hui, des gravats de notre chère patrie on a extrait une femme enceinte de sept mois avec deux enfants. Même si je vous disais que la misère de la terre entière se reflétait dans leurs yeux, je ne rendrais pas justice à leur regard. Le premier enfant n'avait plus de jambe droite et sa jambe gauche était cassée. Le deuxième avait perdu un œil et un éclat lui avait traversé la poitrine. Quant à la mère, elle luttait contre la mort car un fragment avait perforé son corps fluet. Elle rendait son dernier souffle entre nos mains. On la voyait lutter, lutter pour rester en vie. Ses yeux se, ne cessaient de fixer ses deux petits. Le père était mort quelques mois auparavant. Ils ont été transportés tous les trois jusqu'ici sur une seule couverture. Les brancards censés transporter les blessés ayant tous été réquisitionnés pour remplacer les lits des malades. Je vous en prie, essayez d'imaginer un instant la scène et l'éclat de cette couverture déchirée et imbibée de sang qui transporte quatre âmes, la mère, son fœtus et ses deux enfants. L'un de mes confrères me chuchota à l'oreille « Essayons de sauver le bébé ». Et pour la première fois de mon existence, je me suis assis pour tenter de reprendre mes esprits. Le sauver le sauver ou le laisser heureux dans le ventre de sa mère pour qu'il ne voit pas toute l'horreur de ce monde Devrais-je le laisser partir avec elle Non. Non. Non, mon devoir est de le sortir et de sauver des vies, c'est mon métier. J'ai regardé autour de moi, les deux enfants déchiquetés, l'âme de la mère qui commençait à quitter son corps... Le vacarme des avions, les explosions des barils, les cris des enfants qui déchirent les tympans et les cœurs. Et mon confrère me chuchote encore. « Qu'est-ce que tu attends Allez, allez, qu'est-ce que tu attends Il y a une vie à sauver !» J'ai regardé mon scalpel, mon ami, mon ami toujours, et je l'ai trouvé encore plus abattu que moi. Pourquoi sortir ce bébé Pour quelle vie Dans quel monde Le monde des barils des incendies, du désespoir, le monde des orphelins, des opprimés, de l'impuissance, de la faim. Qui l'allaitera Qui le changera Qui le percera Qui le consolera Oui, il lui reste un Dieu qui ne l'oublie pas, mais moi et mon scalpel, nous sommes désormais incapables de discernement. La voix de mon confrère m'arrache à mes pensées. Son cœur s'est arrêté, je vais sortir le bébé. Même si elle est morte, je vais sortir le bébé. Pour la première fois de ma vie, mon scapel m'a trahi. Je l'ai posé sur la table. J'ai enlevé mes gants. Je me suis retournée sans dire un mot. Mon confrère a continué à travailler. Je le regardais. Les larmes coulaient sur ses joues. Il me jetait des œillades étonnées. Cet événement n'a duré que quelques minutes, mais il a creusé au fond de mon cœur des sillons marquant ces années d'injustice et de répression, telles que je n'en ai jamais vues dans les livres d'histoire, ni dans les massacres des Tatars, ni pendant l'Inquisition, ni même sous le joug des pharaons. Au monde, à ces rois, à ces grands puissants, je m'adresse aujourd'hui je suis certain, messieurs, que vous n'êtes que les exécuteurs d'un destin écrit au préalable, mais fermer les yeux sur les massacres qui frappent des centaines de milliers de civils n'ayant d'autre tort que celui d'être nés dans un lieu nommé la Ruta orientale est une honte pour vous et pour vos peuples. Je ne vous demanderai pas de sauver la Ruta, mais de sauver votre humanité, vos peuples et vos enfants. Car croyez-moi, ce nouveau-né sorti du ventre de sa mère martyre est une preuve à charge contre vous. Nourrissez-le, réchauffez-le, donnez-lui le droit à une vie digne, je ne vous demande rien d'autre. Arrêtez ces monstres du ciel qui portent à cet enfant et à ses semblables les barils de la mort. Venez, marchez parmi les enfants de la Ruta, touchez leurs visages. Écoutez les gargouillis de leurs estomacs vides. Voyez leur résignation. N'êtes-vous pas des êtres humains, vous aussi Alors, prouvez que vos valeurs sont universelles, que le sang humain est le même pour tous les êtres, car c'est ainsi que vous sauverez ce qui reste du souffle divin qui vous anime. Par le docteur Hassan Hamadan, 22 février 2018. Aujourd'hui, c'est la sixième journée de la sanglante campagne que le régime a entamée pour massacrer les 500 000 habitants assiégés dans la route orientale. Omaran est un nourrisson de 40 jours seulement. Il a passé le quart de sa vie dans la terreur continuelle, subissant les mensonges des grands de ce monde qui ont échoué à faire respecter une trêve illusoire afin d'arrêter les massacres quotidiens de ces innocents. Alors que les grandes puissances discutent et peinent encore à appliquer ne serait-ce qu'une trêve, un baril explosif est tombé sur la maison d'Oman. Sa maison a été anéantie. Tous les membres de sa famille aussi. Seul survivant, Omran a été transporté au centre médical. Non parce qu'il était blessé, mais parce que sa vie entière était en suspens. Il n'a plus personne pour s'occuper de lui, ni maison pour le protéger. On l'a tous entouré, comme on pouvait, désemparé face à ses cris et ses pleurs. Puis on a fini par déposer ce petit être, dont la blessure était plus profonde que celle de notre patrie, sur l'un des lits pour nous occuper des blessés qui affluaient. Entre les interventions chirurgicales la prise en charge des personnes extirpées des décombres en racontant leur effroi face au terrifiant baril explosif, des histoires aussi noires que le cœur de celui qui les largue depuis ses hélicoptères. On avait oublié le petit homme -là. Ses pleurs envahissant les lieux ont attiré notre attention. L'infirmière nous a dit qu'il devait avoir faim, qu'il réclamait probablement du lait. Mais comment lui procurer ce lait Comment on trouvait, alors que les missiles sèment le feu partout, embrasent la terre et le ciel, et que les grandes puissances attendent que ces monstres aériens achèvent d'accomplir leur mission qui consiste à exterminer des innocents On a cherché du lait, mais sans résultat. On a versé un peu de sérum de glucose dans un petit biberon, en espérant que cela ferait l'affaire. Mais le petit homme-là n'a rejeté et a continué de pleurer. Alors que l'on discutait pour trouver une solution afin de nourrir ce bébé, lui faire une perfusion, lui imbiber les lèvres de sérum, de nouveaux blessés nous ont été amenés dans la précipitation et nous avons accouru pour les secourir. Parmi eux, Ferial, une jeune femme qui venait de perdre son mari, son bébé, sa maison et son bras droit. On a réussi à arrêter son hémorragie et refermer sa blessure. Nous sommes ensuite retournés voir le petit homelane dont les sanglots incessants nous déchiraient le cœur. Un collègue alors a eu une idée astucieuse. Ferial, la jeune femme blessée, pouvait nous aider. Son corps produisait encore du lait pour son bébé martyr. L'infirmière a couru vers elle, a nettoyé sa poitrine couverte de sang et y a délicatement déposé le petit homelane. Quelques secondes plus tard, l'enfant prenait le sein de Ferial et cessait de pleurer. Le calme s'est subitement installé. Plus de barils explosifs. Plus de vrombissements d'avion. Plus de cris de douleur. Et on a eu le sentiment que le lait ensanglanté qui venait de nourrir le petit orphelin était en cet instant plus fort que tous les dirigeants du monde réunis. Ferial, qui a tout perdu, était encore capable de donner quelque chose à ce petit. Elle l'a serré dans son unique bras, comme si cet enfant était capable d'alléger ses douleurs. Au monde, à ses dirigeants et ses rois, au reste de l'humanité qui nous regarde et dont on dit qu'elle possède encore un cœur. Je dis, oui, oui, oui, ce lait sorti des profondeurs de nos blessures, de la destruction et du sang, a pu sauver celui que vous êtes incapable de sauver debout face à ce petit omnan qui a assouvi sa faim et qui dort désormais tranquillement, je vous prie de me répondre. Pourquoi permettez-vous à ces criminels de nous tuer Que direz-vous à vos enfants le jour où l'histoire écrira ces massacres Aurez-vous le courage de faire face à vos peuples pourquoi permettez-vous que des massacres semblables à ceux de la Bosnie, du Kosovo ou du Rwanda se répètent Qu'est-ce que le petit Omran et Ferial ont pu commettre comme crime pour mériter cela Ont-ils volé votre pétrole Ont-ils menacé vos intérêts financiers Tout ce qu'ils veulent. C'est cette vie digne que vous érigez comme symbole de votre civilisation. Oubliez la ruta. Ne la sauvez pas. Mais tâchez au moins de sauver vos civilisations et votre humanité. Par Roussam Adnan. On aurait dit le jour du jugement dernier des enfants courent et crient partout des personnes en vêtements d'intérieur pieds nus des voitures remplies de monde qui roulent à plus de 100 à l'heure et moi qui appelle et hurle en cherchant mes proches habituellement ce genre de scène se termine par un réveil soudain un rêve plutôt d'un cauchemar collectif combien j'aimerais que ce soit réellement un rêve, un cauchemar. Au moins, on peut se réveiller d'un mauvais rêve, c'est terminé. Mais nos journées ressemblent de plus en plus à des cauchemars. Ils sont même pires que des cauchemars. Je cours en tirant ma fille par la main et en gardant un œil sur mon fils. Une petite fille de 5 ans crie en notre direction. Dites-lui de ne pas nous tuer. Dites-lui de ne pas nous tuer. Je n'ai aucune phrase pour la rassurer. Le mec est visible très clairement au-dessus de nos têtes, suivi d'un hélicoptère qui vole très bas et doucement, tout en bombardant. Il est tellement proche qu'on pourrait presque l'atteindre par une balle de pistolet. On entend des tirs de balles derrière nous aussi. J'ignore leur provenance exacte, mais je suis sûr qu'il ne s'agit pas d'accrochage entre militaires et combattants, et qu'elle ne visait pas non plus l'avion. Nous avons couru presque une heure comme des fous dans les rues. Et la petite fille a continué tout le long à répéter cette même phrase. Dites-leur de pas nous tuer, dites-leur de pas nous tuer, dites-leur de pas nous tuer. Maya, ma fille, qui fait la forte, me dit « Maman, tu vois, j'ai pas pleuré. » Alors qu'en réalité, elle pleurait. Mais elle s'en rendait même pas compte. Elle me demande « Pourquoi tu as laissé mon bébé ?» C'est-à-dire son doudou. « Pourquoi tu l'as laissé dans l'abri ?» Et elle me dit « Je veux ma valise rose. J'aime ma valise rose. » Je pours. Et j'essaie de la rassurer en disant qu'elle aura d'autres jouets dans l'avenir. Je voulais absolument lui dire qu'on ira toutes les deux acheter de nouveaux jouets et qu'elle choisira elle-même tout ce qui lui plaira. Elle a semblé d'accord, mais elle a ajouté moi, c'est mon bébé que j'aime. La petite fille qui criait « Dites-leur de ne pas nous tuer Dites-leur de ne pas nous tuer Dites-leur de pas nous tuer !» Elle s'est réveillée en pleine nuit et elle a dit à sa mère « Maman, si je fais sur moi, tu m'en voudras pas, hein ?» Pourtant, elle avait été deux fois aux toilettes avant de s'endormir. Mais on ne sait pas ce qui lui est passé par la tête, ce qui l'a réveillée pendant la nuit. Peut-être... Euh, la même peur qu'il avait poussée pendant notre course à demander d'aller aller aux toilettes. Demande qu'elle a répété trois, quatre fois à notre arrivée dans l'abri avant de se coucher. Au milieu de la nuit, un petit garçon s'est mis à crier pendant son sommeil. « Attendez-moi Maman, attends-moi Amina, ne me laisse pas Attendez-moi » Comment trouver le sommeil alors que les visions du jour poursuivent nos enfants la nuit. Nous sommes très nombreux à être entassés dans cette pièce exiguë. Et Les barils explosifs et les hélicoptères n'ont pas arrêté de toute la nuit. On ne sait même pas ce qui se passe à l'extérieur. On parle de passage, d'exode, de tuerie. Chaque minute qui passe sans rejoindre le passage sécurisé à toute vitesse signifie être massacré. Malgré ça... Le silence, négation, négation, négation. Nous sommes encore vivants. Soyez rassurés. Nivin Hattari, 16 mars 2018. Hier, J'ai pu pour la première fois dormir tout allongé sur le sol. Avant cela, nous avions pris l'habitude de dormir recroquevillés, Certains étendus dans le sens de la longueur, d'autres de la largeur. Impossible d'étendre nos jambes, certaines personnes dormant à hauteur de nos pieds. Et nous-mêmes dormant la tête posée là où aurait dû s'étendre les jambes d'autres. On dort tête contre pied. Aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai toujours su que j'avais un oreiller à moi, une couverture, un lit, une chambre, une maison, un quartier, une ville, un pays. Aujourd'hui, mon pays est malade. Ma ville est occupée, mon quartier détruit, ma maison n'est plus. Et je passe de sous-sol en sous-sol sans pouvoir retrouver l'intimité d'une chambre, d'un lit d'une couverture, même ne serait-ce que d'un oreiller. La plupart du temps, ma veste me sert d'oreiller. Je la plie et la cale sous ma tête. D'abord parce qu'en cas de bombardement ou d'urgence, je l'ai à portée de main. Mais aussi parce que, étant donné le nombre de fois où nous avons dû fuir dans des circonstances périlleuses, nous avons perdu la plupart de nos affaires. Ou avons été obligés de les abandonner pour courir. Hier, c'était la première fois en un mois que je mangeais un repas rassasiant. Rassasiant ne veut pas dire bon ni sain, bien entendu. Mais Dieu merci, il était rassasiant. Mais malheureusement, la plupart des gens n'ont pas encore pu dormir d'un sommeil convenable ni manger un repas suffisant. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas pu boire d'eau potable. La seule eau à laquelle on a accès est celle des puits, qui a mauvais goût et désaltère peu. Jusqu'à présent, je n'ai pas pu dormir une seule nuit complète d'une traite. Depuis le jour où je suis descendue dans ce sous-sol, il y a environ un mois, je traîne une grippe, inflammation des l'ambillons et rhinopharyngite, qui ne me lâche pas. En temps normal, on trouvait peu de médicaments dans la route, là, alors imaginez aujourd'hui. Hier soir, nos cœurs se sont serrés à chaque bruit de bombes larguées, car on se demandait où elle avait bien pu tomber. Mais nous avons ri aux éclats en nous remémorant nos professeurs quand nous étions petites et les chamailleries de nos élèves. Oui, toutes les filles avec qui je me trouve ont travaillé dans l'enseignement. C'est pas la spécialité de toutes. Mais la situation de la Ruta, ces dernières années, a mené chacune d'entre nous à donner des cours aux enfants pour combler les besoins. Et puis tout à coup, sans qu'on le voie venir, on s'est mis à s'engueuler, à crier, à lever le ton, à pleurer. Et un instant plus tard, on se réconciliait, on riait déjà, comme si de rien n'était. Tout, tout dans nos vies arrive vite. Les rides sur nos visages, Laisser en dessous nos yeux tout, sauf la délivrance que l'on pressent mais qu'on ne voit pas, pourvu qu'elle soit proche. J'ai en tête une chanson de Mohamed Fouad dans laquelle il parle des moments de nostalgie. Mon Dieu, tant de choses me manquent. Une jeune femme m'a demandé Qu'est-ce qui te manque le plus ai répondu, le sentiment de sécurité. Elle, elle m'a dit que c'était la propreté. Un lieu propre, de l'eau propre, de la nourriture, des vêtements, une vie propre. Nivin Hotari, 20 mars 2018 Maya commence une nouvelle vie. Elle repart de zéro, comme nous tous. Lundi 26 mars, après un voyage de 27 h et 30 minutes entre la Routa et Madik, nous avons été reçus par des proches qui nous ont accueillis dans leur grande maison. Le trajet mériterait à lui seul une publication, tellement il y avait de choses à raconter, mais bref. À peine arrivés, nous nous sommes endormis. Le lendemain matin, malgré la fatigue, il y avait plein de choses à assurer. Il fallait notamment que j'emmène Maya acheter de nouveaux doudous. Vous savez, ces bébés. Ce qui m'a marqué durant cette première journée, c'est l'insistance de Maya qui voulait que l'on reste dans notre chambre, la, la porte fermée à clé. J'ai alors réalisé combien elle avait manqué d'intimité durant toute cette période vécue dans les sous-sols. Cela l'avait profondément affectée, même si elle n'en avait rien dit. Peut-être n'avait-elle rien exprimé par sens de la responsabilité, et parce qu'elle avait bien compris qu'il fallait supporter la situation. Aujourd'hui, elle s'est choisie une poupée, et elle l'a appelée Maria. Alors que nous faisons un tour au souk, Sai nous a soudain lancé « Attendez-moi ici, je vais acheter quelque chose, et je reviens. » Ce qu'il a rapporté m'a bouleversé. Il venait d'acheter du jus de Rani. Or, ce jus a une longue histoire. Avant le siège, lui et son père allaient régulièrement s'acheter une bouteille de Rani Ils buvaient ensemble, tous les deux, avec l'impression de partager un secret. Aujourd'hui, en voyant des bouteilles de Rani, Sai a couru en acheter une pour la partager avec son père. Là aussi, j'ai compris que Kosai, malgré les années de siège, n'avait rien oublié de sa petite enfance. Ou plutôt... Il avait fait semblant de l'oublier, par solidarité avec nous, pour être en mesure de porter une part des responsabilités qui exigent une vie sous siège. Moi aussi j'ai acheté des petites choses qui me restituent une sorte d'intimité avec mon passé. Je souhaitais acheter deux tasses assorties, une pour moi et une pour mon mari. Quelle joie quand je les ai trouvées Moi aussi j'avais besoin d'éprouver de nouveau ce sentiment d'intimité. Ne serait-ce qu'avec de tout petits objets. Après ce qu'on a vécu ces derniers mois, où l'on buvait à plusieurs dans un seul verre sans même pouvoir le rincer avec un petit peu d'eau, mais aujourd'hui, on recommence une nouvelle vie. La plupart d'entre nous n'ont aucune idée de ce qui va advenir, aucune idée de ce que nous allons devenir, de l'endroit où nous allons pouvoir nous établir, travailler, reconstruire un semblant de vie stable, et dès l'instant où je suis sortie de la Routa, à 10h du matin, le dimanche 25 mars 2018, une vie complètement différente de celle que j'avais connue m'est apparue. Et j'ai compris pourquoi le régime m'avait autorisé personne à entrer dans la Routa assiégée. Dans cette Routa sans vie, sans rien, où tout est détruit, où tout manque, la nourriture, le moindre petit besoin vital. En sortant de la Routa, j'ai redécouvert beaucoup de choses que j'avais oubliées, et certaines que je n'avais jamais vues. Et pourtant, je vous jure, pourtant si j'avais la garantie qu'en retournant dans la Ruta, je trouverais des gens sincères, prêts à nous défendre et non à nous abandonner, je serais la première à prendre le bus pour rentrer, même s'il fallait revivre le siège une seconde fois dans des conditions que j'ai connues, et même si j'ai vu à quoi pouvait ressembler la vie dehors. Je continue d'espérer, d'espérer, d'espérer vivre un jour ce moment-là. Nivin Haddari, 27 mars 2018. Merci. mais je sais pas comment ça s'organise et la chef n'est pas là et apparemment on fait une petite pause